tout le monde, c'est Maddy. j'espère que vous allez bien. Alors, la question des retraites, hein, entrons dans le vif des sujets, du sujet. Est-ce qu'il va y avoir une réforme en ce sens alors, Il faut que vous sachiez qu'en astrologie, il devrait y en avoir une. Hein. Mais euh, bon, peut-être pas tout de suite. Mais à mon avis, c'est une question de temps. Il faut savoir aussi que nous, en Allemagne, le départ à la retraite, c'est à 67 ans, hein, pour tout le monde. Bon, alors en France, je crois que c'est 62 ans. Si je ne me trompe pas, sinon vous me corrigerez, c'est vrai qu'il euh, y a quand même un décalage. Donc de toute façon, étant donné que euh, la France a tendance à s'aligner sur l'Allemagne, euh, bon, c'est une question de temps. Hein. Donc je dirais que de toute façon, à mon avis, il y aura forcément dans le futur une réforme des retraites. Maintenant la question c'est de savoir si cette réforme va passer sous le régime Macron. Donc c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, on va faire un tirage en croix, tout simple. Hein. Donc, j'ai roi de cœur et 10 de trèfle. Bon. A priori, ça ne m'inspire pas, parce que moi, Macron, je le vois pas en roi de cœur. Mais enfin, bon. Il y a bien des questions d'argent. Alors, est-ce que cette réforme va être adoptée Alors, c'est curieux, parce que ça faudrait dire un non, et puis après, un Oui. Donc, c'est un peu ce que je vous disais, finalement. C'est qu'à mon avis, non, ça ne sera pas fait. Mais que euh, l'année prochaine, c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. J'ai l'impression aussi qu'il n'y aura pas tellement le choix. Parce que... Euh, bah, parce qu'avec la situation Covid, euh, les dépôts de bilan, etc., etc., il va y avoir un problème de cotisation qui va se poser. Hein. Donc... Euh, donc, ce ne sera pas facile. Alors, on va quand même essayer de voir. Plutôt par là, parce que là, de toute façon, c'est un nom. Ouais, ce sera remis sur la table. Hein. Ouais. Ouais, ce sera remis sous la ta sur la table. Et euh, on en reparlera, mais l'année prochaine. Alors, est-ce que l'année prochaine, ça passera Alors, il y aura peut-être une femme, d'ailleurs, euh, au gouvernement, qui, euh, qui, qui en parlera, d'ailleurs, hein, qui sera le prochain ministre du Travail. Ouais, je pense vraiment que c'est ça. Hein. Ouais, ouais. C'est pas pour tout de suite, mais ça va se faire. Hein. Hum, il y a d'autres femmes, femmes qui sortent. Bah dites donc, j'en ai des, des. Mais ça, c'est le prochain gouvernement, à mon avis. Hein. Je suis en train de sortir euh, tous les, les euh, tout le. Comment dire Oui, tout, tout le prochain gouvernement. Hein. Il y aura déjà une, deux, trois femmes et un homme. Bon, déjà, je peux vous le dire. Hein. Donc, le futur ministre, on va dire. Mais euh, c'est sûr, ça devra se faire. Hein. Mais ce ne sera, euh, sera pas sous le gouvernement Macron, à mon avis. Non. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais ce sera dans le futur parce que ce sera nécessaire. Bon. Alors ça, c'était la première réponse à la question. Vous voyez que ça a été vite. Donc dans ces cas-là, je vais faire un second tirage. Alors le deuxième tirage, eh bien, on va regarder ce qui s'est passé entre le 15 et le 16 avril 2019. C'est-à-dire euh, la journée au cours de laquelle eh bien, Notre-Dame a pris feu. Donc on va regarder ce qui ressort. Hein, si c'est accidentel ou euh, si, euh, si c'est voulu. Voilà. Donc, l'accident, euh, l'incendie de, de Notre-Dame était-il accidentel ou bien euh, criminel Alors, j'ai nécessité et générosité. Oui. Là, il me parle en fait des dons, euh, des dons, hein. des dons qui, euh, qui ont été faits par toute la population française, enfin une grande partie. Donc il faut que je me reconcentre vraiment sur l'incendie et pas sur après l'incendie. Voilà. Donc Notre-Dame. Pourquoi a-t-elle brûlé hein Je sais qu'elle était en train d'être restaurée à l'époque, ça je l'ai lu. Alors j'ai le château. J'ai la lanterne. Ah, on a un élément feu ici. Hein j'ai une intrusion. Et j'ai une perte alors le château ça peut être en fait un comme un monument hein. je sais bien que c'est pas une église mais enfin bon c'est quand même euh, pour moi comme un monument comme un monument historique si vous voulez donc on peut considérer ici que ça peut parler euh, symboliquement de notre dame parce que c'est un bel édifice hein. c'est magnifique hein et ici alors j'ai quand même la lanterne hein, ce qui est pas bon signe j'ai aussi la carte de la pie la perte ou le vol une duperie aussi hein, la pi et une intrusion donc a priori euh, ça va quand même dans le sens de l'incendie criminel ça hein. on va on va les quand même regarder un petit peu plus loin Voilà. alors j'ai une décision ici une découverte on va peut-être apprendre des choses hein. un soutien une aide et un mystère bon donc à mon avis on va alors je crois que l'enquête n'est pas finie hein, à ce sujet mais à mon avis on va peut-être découvrir des choses au sujet de cet incendie Ici, il y a bien une décision qui a été prise. Et là. Alors, il y a une intrusion. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, il y a eu un, un intrus. Avec l'aide de quelqu'un. Donc, euh, déjà, je dirais que ce n'est pas le fait d'une seule personne. Parce que là, j'ai quand même euh, les questions de d'incendie criminel qui ressortent. Hein, puisque j'avais la pie. Et j'avais l'intrus. Bon. En plus, ici, j'ai donc le soutien WinAid. Donc, il y a eu, à mon avis, au moins une personne, voire deux. Ou bien quelqu'un qui a aidé une autre personne. Et là, j'ai bien quelque chose qui a été dissimulé. Un mystère ou alors une dissimulation. Donc, il y a des choses qui ne sont pas claires du tout. Ouais. J'ai pas la carte du feu qui est sortie, donc on va... Enfin, j'ai juste la lanterne. La, la, la lanterne, ça me fait penser justement à quelque chose, euh, comme justement on laisse une lanterne pour que ça prenne feu. Hein. Bon. Ce genre de choses, hein, euh, pas forcément une lanterne, mais enfin, ça peut être, euh, je sais pas moi, euh, mettre le feu. Hein, mettre le feu. Si ouais, c'est quand même un élément feu. Hein. Ouais. Un petit feu, en fait. Quelque chose qui a commencé tout doucement, en fait. J'ai bien l'impression. Ouais, regardez, j'ai quand même la carte du complot qui sort. Hein. Ce qui n'est pas bon. Hein. Alors, j'ai une femme ici. Alors, c'est peut-être Notre-Dame, hein, ici. Au sens symbolique. Épreuve traversée, donc ça a bien réussi. Et euh, perspective. Alors, perspective, je ne vois pas trop pourquoi. Par contre, épreuve traversée, oui. Ça veut, dire, bien, ça veut bien dire qu'il y a bien eu quelque chose qui a été mis au point, ici. Hein. Si on prend ces deux cartes ensemble... Épreuve traversée par rapport à un complot, aboutissement d'un complot, si vous voulez. Il hein. faut prendre les cartes, euh, bon, faut pas trop chercher, là, hein. aboutissement d'un complot, oui. Mais ça va, ça va être découvert, à mon avis, hein, parce que là, j'ai la carte de, de la découverte, hein. ouais. Et, euh, c'est pas pour tout de suite, par contre, hein. ça peut mettre du temps, hein, parce que là, j'ai la carte de l'avenir. Hein. Alors, ici, la femme, je pense que c'est Notre-Dame, parce que Notre-Dame, une dame, une femme, donc, euh, bon, pareil, on prend les cartes, basiquement, hein. Alors c'est curieux parce qu'il y a quand même quelque chose qui se pose. Alors je pense qu'il y a un problème par rapport justement euh à la restauration de Notre-Dame ici. Parce que je pensais que cette carte-là, le, le choix à faire était plutôt en relation avec les ossements. Mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a autre chose ici, un choix à faire par rapport à la restauration de Notre-Dame. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais il y a... Il y a une question qui se pose là. Peut-être que ça va être mis en suspens, peut-être que c'est une question de capitaux, ou alors ils vont la restaurer un peu différemment. Enfin bon, il y a des décisions à prendre ici par rapport à la restauration en elle-même. Mais par contre, moi, je n'ai pas de doute. Hein, c'est. Euh, J'ai peur avec ces cartes-là de complot que oui. Ouais. C'est bien été criminel. On va rester par là. Parce que c'est plutôt par là. Hein, Qu'il faut regarder. Ici. Et là et là ouais j'ai même un homme qui ressort bon alors j'ai un, un rejet ici et j'ai là j'ai de la fatigue bon mais là c'est le futur c'est le futur euh... alors on va trouver des choses à mon avis je, je pense qu'on va s'apercevoir que c'était criminel ça c'est une chose par contre, j'ai l'impression que le mystère risque de rester. C'est-à-dire que, oui, on va, on va certainement s'apercevoir que c'est criminel, mais on n'en on, on saura peut-être pas plus. Parce que ici j'ai quand même une espèce de lassitude. Donc peut-être que les, les, les recherches n'iront pas plus loin. Hein bon. On va s'apercevoir que c'est criminel, point, c'est tout. Et puis après, euh, savoir qui a fait ça, euh, ça ne va pas grand donner grand-chose à mon avis. Ici, alors, il y avait un rejet... Donc là, je pense que c'est un rejet euh, par rapport à Notre-Dame. Il y a des questions peut-être ici idéologiques. Ouais. Parce que, ici j'ai la carte du chêne, c'est la, la carte de la gloire ou de la longévité. Or, Notre-Dame, c'est vrai que c'est un symbole. Hein, c'est vrai que, excusez-moi, je ne me souviens plus du tout auquel siècle elle a été bâtie, franchement. Je ne me souviens pas, mais bon, elle a plusieurs siècles, ça c'est sûr. Donc elle est un peu comme un chêne. Hein. On parle toujours du chêne centenaire, bon là c'est plusieurs centaines d'années. Hein. La gloire. Donc c en fait c'est un refus par rapport à ça. C'est un rejet de, de Notre-Dame c'est un symbole en fait, hein. c'est la grandeur si vous voulez aussi le chêne, c'est le symbole de la grandeur hein. donc c'est un, un refus de, de la grandeur euh, du symbole hein, que, que, que représente Notre-Dame donc on parle vraiment là à mon avis de, de choses idéologiques hein. on va essayer de voir encore un petit peu plus sur cet homme là, ici et là voilà regardez j'ai l'arbre mort là c'est quand même remarquable parce que là on part du chêne donc, on peut considérer que c'est le symbole, effectivement, de Notre-Dame. Hein, comme un chêne magnifique. Et puis là, on a l'arbre mort juste après. Donc, brûlé. Donc, c'est voulu. Et là, cet homme, alors cet homme il vient de l'étranger. Alors, désolé, mais bon. Ne m'accusez pas de raciste ou quoi que ce soit. c'est pas le problème. Hein. Mais c'est un homme qui est en rapport avec euh, le lointain, l'ailleurs. Donc, peut-être, par exemple, d'une autre religion. Voilà. Donc, complot, donc incendie criminel, oui, on va s'apercevoir, parce qu'il y a une enquête qui n'est pas finie, hein, que c'était bien criminel, je pense, hein, ils vont découvrir, mais on n'en saura pas plus, à mon avis, parce que l'avenir, il euh, y a la lassitude, la fatigue, donc, euh, ça va rester mystérieux, tout ça, hein. on n'en saura pas plus, bon, et là, par là, alors, il y aura un dilemme, on va bah, essayer de voir pourquoi est-ce qu'il va y avoir un dilemme, Euh, alors j'ai un enfermement en clôture Alors voilà, pourquoi ça alors peut-être pour la rouvrir ou alors pour la protéger il y aura des questions ici peut-être de protection par rapport à Notre-Dame parce qu'il y a une clôture ici hmm. éventuellement... Ouais, parce que j'ai quand même les fils barbelés. Moi, ça me fait penser vraiment à une protection. Bon, là, c'est la carte de l'enfermement. Mais enfin... Euh, il, il va y avoir des décisions pour, justement, pour, pour mieux la protéger. Hein. Les fils du bar barbelé, c'est quand on peut pas accéder librement à un endroit. Hein. Donc, à mon avis, les mesures de sécurité vont certainement être renforcées dans le futur. Je pense. Hein. Alors ça, c'est la première chose. Et la seconde chose c'est que ça risque de mettre d'être euh, plutôt pardon ça risque de mettre du temps pour, euh, pour enfin pour sa réouverture c'est pas pour tout de suite on va voir bon il y aura quand même un renouveau hein. Hein, j'ai la carte de renouveau donc euh, ne vous inquiétez pas hein, ça va bien être restauré tout ça mais euh, bon il y aura des mesures à mettre en place à mon avis hein. Ouais. J'ai la fatalité après. Oh par contre, euh, je ne vois pas pourquoi. J'ai un renouveau qui conduit à une fatalité. Ouais, il va falloir vraiment surveiller. Hein. Il va falloir surveiller Notre-Dame parce que euh, là, j'ai un renouveau et puis après, j'ai la mort. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont commencer à la restaurer Enfin, ils ont déjà commencé et puis ça va s'arrêter. Ou est-ce que ça veut dire que finalement, euh, ça va être restauré et puis ça va être de nouveau détruit euh, Là, on, on va regarder. Hein. Je vais remettre un petit peu mes cartes en ordre. Pour mieux les... Euh, les, les pour mieux prendre... Euh, les prendre voilà Parce qu'elles sont nombreuses quand même. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mort et fatalité C'est pas une bonne carte, ça. Ouais, alors c'est plus par rapport, à, apparemment... Euh, alors, les soins, c'est la restauration. Hein. Donc, il se peut que... Euh, alors, soit ils n'arrivent pas à tout restaurer, parce que mort, ça peut vous la dire aussi qu'il y a des choses qui ne pourront pas être remises comme avant. C'est possible que ce soit ça. Hein. Il y a des choses qui, à mon avis, qui sont détruites et qui resteront détruites. On ne pourra pas les refaire comme c'était avant. Ou alors, il y a des choses qui sont, euh, qui sont perdues définitivement. Alors, je ne sais pas exactement à l'intérieur. Euh, je ne sais pas pas exactement à l'intérieur tout ce qu'il y avait, mais il y a des choses qui sont perdues, perdues, quoi. Il y a des choses qu'on pourra refaire, on pourra remettre comme c'était un petit peu avant, mais pas complètement, et encore une fois, il y a des choses qui sont perdues définitivement. Je pense que c'est ça, en fait. Hein, parce que ça me parle de la restauration, là. Donc Notre-Dame ne sera plus jamais ce qu'elle était, malheureusement. Elle sera restaurée, mais euh, il y a des choses qui auront disparu. C'est bien dommage. Voilà, alors, on va essayer de voir comment au niveau du temps, euh, si j'y arrive, hein, quand est-ce qu'elle pourrait être de nouveau, on va dire, euh, visitable. Alors, quand est-ce qu'on pourra de nouveau visiter Notre-Dame ben, J'ai quand même des chaînes, hein. ben, ça, temps, hein. ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. pas les bonnes cartes que j'ai hein. ça va peut-être être, être plus, plus difficile et plus compliqué qu'on ne pense la carte des chaînes c'est pas une bonne carte on va quand même essayer de voir bon ça sera bien fait alors ça c'est sûr maintenant pourquoi j'ai les chaînes obligations soumission oui je, je, je pense aussi que euh, que pour dans le futur pour visiter de notre dame ça va être très compliqué. Il va falloir, je pense, passer par des obligations. C est, c est, voilà, si je vais de, de comprendre. Euh, des restrictions, si vous voulez, hein. peut-être, euh, je sais pas, moi, euh, montrer sa carte d'identité, enfin j'en sais rien, un genre de choses, vous hein, voyez. Faire pâte blanche un peu, quoi. Parce que là, il, il va y avoir vraiment des, ouais, des mesures euh, beaucoup plus strictes. Tout le monde ne pourra pas aller la visiter comme ça. Il y aura vraiment des contrôles. Hein. on a ici effectivement le, le côté euh, euh, la loi qui sort donc euh, bon donc ça sera pas facile pour la visiter alors ça m'a pas répondu au niveau du temps moi. Alors, au niveau du temps ouais bah, j'ai l'attente hein, bon alors... bon bah l'attente c'est l'attente oui on, a, on doit attendre hein, bon alors ça fait 6 7 ça fait 6 sept ans c'est si loin que ça qu'est ce qu'ils avaient dit vous avez dit 5 ans non c'est pas ça alors 2010 euh, 19, 5 24 bah ben, normalement ça serait dans 3 ans Et là j'ai 6-7 ans quand même hein, Si euh, cette carte là est correcte euh, Enfin attente hein, Ça va mettre plus de temps qu'on ne pense Est-ce que c'est 6-7 ans ou est-ce que c'est dans 3 ans Incertitude Ouais ben on sait pas hein. Bon là j'ai l'incertitude bon Je me dis que dans 3-4 ans Parce que là on a 34 C'est pas sûr J'ai l'incertitude hein. Donc 3-4 ans c'est pas sûr du tout À mon avis ce sera euh, après 3-4 ans donc est-ce que ça pourrait être dans 5 ans euh, Ben voilà, j'ai 5-6. Bon, il est bien ce jeu, il répond bien. Hein. Donc, ce n'est pas dans 3-4 ans, c'est plutôt dans 5-6 ans. Voilà. Et là, eh bien, effectivement, on pourra de nouveau accéder à Notre-Dame. Voilà, eh bien, j'espère que. Euh... J'espère que vous avez aimé ce tirage. Alors, est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas posées sur Notre-Dame, que j'aurais pu.. Euh... Que j'aurais pu poser. Alors, qu'est-ce qu'on sait Résumons. On sait que ça a été voulu. On sait qu'il y a eu un complot. On sait qu'il y a au moins une ou deux personnes, puisqu'il y a une aide. On sait. Euh, bon, la reconstruction, bon, j'en ai parlé. On sait que c'est bien par rapport à un refus, par rapport à la gloire ou le symbole représenté par Notre-Dame. Et on sait que ce sont des personnes, en tout cas, il y a au moins un homme, en relation avec l'étranger. j'ai pas la carte de l'idéologie qui est sortie. Ça devrait, hein J'ai juste le lointain. On va essayer de voir quand même si on peut avoir le plus d'indices par rapport à l'intention. Bon, j'ai le refus ici, quand même. J'en ai, ai quand même une intention. Mais est-ce qu'on va voir s'il y a encore un autre... Euh, comment dire Une autre raison, voilà. Une autre raison. Alors, j'ai le foyer... Et l'habitat, ouais, bon, on peut éventuellement reparler ici de Notre-Dame. Mais c'est pas la raison. Alors, la raison, la raison, la raison. Ah, là, j'ai bien le clocher qui ressort, par contre. C'est amusant quand même. Hein. J'ai bien le clocher qui ressort. Alors, est-ce que c'est pour des raisons idéologiques on va poser la question comme ça. Hein. Bah, J'ai le bonheur et la liberté. Donc quelque part, euh, c'est comme si c'était un idéal quelque part. J'ai l'impression, hein. Bon, après, j'ai de nouveau le, le côté un petit peu monument hein, qui ressort ici. Bon, il ne m'en dira pas plus, hein, mais je pense qu'en fait, j'ai déjà la réponse. Hein. Pour moi, euh, c'est bien par rapport à un refus. Hein. Bon, moi, ça suffit. La, la raison, elle est là, en fait. Si tu quand même cette carte-là, je vais en promettre une. Seulement Solitude. Ça me parle simplement plutôt des personnes, là. Je suis désolée. Alors, je vais m'avancer beaucoup, hein, Mais, euh, c'est par rapport, en fait, aux personnes qui ont mis le, le feu. Puisque pour moi, c'est criminel. Il hein, n'y a pas de doute. Ce sont des personnes auxquelles on a donné l'hospitalité. Hein, ici. Donc, euh, je suis désolée, mais... Euh ça me fait penser quand même à une certaine catégorie de la population. Hein. Et là, ce sont des gens qui sont quand même assez isolés. Qui hein. ne se mêlent pas forcément à autrui ou qui restent entre eux. Hein. Bon. On ne va pas en dire plus parce que je n'ai pas envie de me faire euh, non plus euh, incendier sur les réseaux sociaux, sur, mon, sur ma chaîne. Mais euh, je dirais bien que c'est une certaine catégorie de la population. Vraiment. Ouais. Qui ne sont pas les amis de la France. Et pourtant, la France a donné hospitalité à ces personnes-là hein, qui viennent de l'étranger. Bon. Voilà, on va s'arrêter là. Bon, en tout cas, il y aura bien Restauration, qui va à mon avis poser quand même quelques problèmes. Hein. Ça ne va pas être aussi facile que ça. Mais euh, je pense qu'on pourra de nouveau revisiter euh, Notre-Dame. Alors, j'ai dit quoi 5-6 ans, hein, c'est ça 3-4 hein ouais. ans, ce n'est pas sûr. 5-6 ans, ouais, c'est plus sûr. Et puis, à mon avis, il euh, y aura des conditions très strictes pour visiter Notre-Dame. Hein. Et donc, encore une fois, eh bien, oui, c'était bien criminel. Il y a eu une aide. Je ne peux pas vous dire de, de, de quelle aide il s'agit, mais euh, il y a eu une aide, hein, parce qu'il y a la carte de soutien. Voilà, il y a un intrus euh, qui s'est bien introduit euh, dans Notre-Dame pour euh, une intrusion, donc pour mettre le feu. Entre-temps, euh, j'ai fait une petite pause et j'ai été chercher mon jeu, et puis vous voulez que que le chat pour l'instant eh bien il est venu sur la table donc je suis désolée hein. vous allez avoir le chat au gros plan bon donc je vais vous donner quand même le conseil de l'ange gardien ou des anges gardiens hein, pour la période euh, pour la période de cette semaine voilà ah j'ai une carte qui est sautée du jeu donc on va la prendre hein. c'est la carte de la paix vous avez besoin de sérénité de tranquillité voilà donc c'est le conseil pour la semaine donc détendez vous, euh, vous Détendez-vous, donc pas de stress. Hein. Si vous êtes en vacances, bah, profitez-en. Si vous n'êtes pas en vacances, euh, eh bien, reposez-vous quand même. Essayez de ne pas trop vous laisser influencer par euh, les porteurs de mauvaises nouvelles, par la propagande, par les journaux, par toutes les mauvaises nouvelles. Hein. La paix. Voilà, donc que la paix soit avec vous, qu'elle vous accompagne sur votre chemin et sur ce... Je vous dis à la prochaine fois. En fait, il faut prendre l'exemple du chat. Vous voyez, hein les chats, ils ne s'en font pas. Voilà. Ils sont heureux. Et on va finir par cette belle image de mon chat qui est heureux. Ah, je crois qu'il a envie qu'on le laisse tranquille, justement. Eh bien, je vais le laisser en paix. À bientôt. Au revoir.